Salut l'internaute, cette vidéo aujourd'hui pour te dire à quel point je pète la forme et que je suis pas peu fier d'avoir réussi, valider mon crash test crânien samedi dernier à Lyon tellement que j'ai décroché mon brevet tête de turc. <rire> bon tu l'auras compris, ça n'est ni drôle ni facile pour moi parce qu'à quelques instants, quelques centimètres près, J'aurais pu me retrouver actuellement dans un bien sale état. Un œil en moins, au pire, comme bien trop de manifestants jusqu'ici. Cet incident s'est déroulé à Lyon, samedi dernier, lors de la manifestation de Gilets jaunes qui se déroulait place Bellecourt, aux environs de 14h20. C'est très précis parce que euh, ben, on n'a pas eu le temps de vraiment commencer. D'ailleurs, je peux même dire que ça sera la manifestation la plus courte de ma vie. Je ne sais pas si elle a été déclarée ou pas en préfecture, mais il est certain que cette dernière, la préfecture, n'a émis aucune interdiction de manifester à Lyon ce week-end dernier. Et tant bien même, manifester est un droit intrinsèquement lié à notre constitution et aux droits de l'homme et du citoyen. On ne peut pas interdire de manifester, réprimer les manifestations pacifiques. Ça, ça n'est pas possible, sinon on n'est plus dans un état de droit. Et d'ailleurs la question, je crois, mérite d'être posée actuellement en France. Bref, comme les fois précédentes, qui ont donné lieu à deux vidéos que vous avez beaucoup appréciées, je suis arrivé à travers la gare Perrache, par le train donc, pour atteindre la place Belcourt vers 14h. Et comme les fois précédentes, vous avez été fort nombreux à me reconnaître, à venir me parler, très très sympathique d'ailleurs, comme d'habitude, mais surtout très politisé. Preuve en est, s'il en faut pour les plus bouchés, que le mouvement des Gilets jaunes, que les Gilets jaunes, que les manifestants sont foncièrement politisés ont une pensée complexe, eux. Loin d'être une foule haineuse, compacte et aveugle, comme certains s'acharnent à nous le faire croire. Et c'est grâce à vous, là sur le terrain, et plus particulièrement à une abonnée, qui s'appelle selon mes souvenirs, désolé si j'écorche ton prénom, Maël ou Gaël, enfin je crois, euh, que j'ai pu échapper au pire quelques minutes plus tard. Les manifestants avaient décidé de commencer la marche, en cortège, direction euh, les quais de Saône, et euh, la police qui était parquée à l'autre bout de la place a débarqué en trombe pour nous bloquer le passage et nous contenir sur la place. Moi j'étais toujours en train de parler avec les uns les autres, même jusqu'à prendre des petites photos d'ailleurs avec certaines, hein, certains. et je m'approche euh, tout simplement du cordon de policiers qui venait alors simplement de se former, là au bout de la place, pour voir ce qui s'y passait. Hein. La manif venait juste de commencer, l'ambiance était bon enfant, des slogans de la musique, aucun problème. Je monte sur un terre-plein et euh, je m'aperçois qu'une policière plus petite, derrière le, les, les, les, les policiers avec leurs boucliers a un mégaphone et elle parle dedans. Par expérience, je pense qu'il s'agit d'une première sommation, mais rien n'est audible. Est-ce que c'est volontaire J'en sais rien, mais je me pose la question, parce que dans plein de manifestations, j'en ai fait la remarque, et surtout le constat. Là, t'as la gendarmerie qui dit euh, « Gendarmerie nationale, dispersez-vous », mais vraiment doucement, on n'entend absolument rien. Et des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens, ils n'entendent pas l'assommation, c'est impossible. Que euh, les moyens utilisés pour la répression sont énormes, mais les moyens pour nous prévenir que ça va arriver, c'est... Y a pa... Rien n'est audible, et je crois même savoir que si c'est pas possible que ce soit audible d'avoir envoyé des fusées rouges, mais rien n'est fait, rien, rien, on n'entend rien, on ne voit rien, tout se passe bien. Faites que moi, comme je pense cela, je crie en direction de, des policiers, on n'entend rien, on n'entend rien, euh, en montrant aussi des signes, mais en vain. C'est là que cette jeune femme, que je pense la reconnaître sur cette photo, là, cette même photo, se retourne ayant reconnu ma voix et euh, me salue. Elle me dit être abonnée à la chaîne, très contente de me voir, tout ça. Après, c'est mon travail, mais on n'a pas le temps d'aller plus loin parce que retentit plusieurs explosions et euh, du gaz partout à foison tu vois, en une fois et un projectile provenant de la police atteint ma tempe droite. Toujours sur cette même photo, prise donc quelques instants avant l'incident, par un abonné, merci à lui d'ailleurs, qui m'a fait parvenir la photo, comme les images vidéo, etc., de d'autres abonnés présents à ce moment-là, on voit nettement que je dépasse d'une tête les personnes autour de moi. Ce qu'on voit pas, parce que l'angle de la photo le veut, c'est que je suis quasiment tout devant, à environ, je sais pas moi, 1m50, 2m, je dirais, comme ça, à de mémoire, à une nez, euh, des boucliers de la police. Dans ces circonstances, difficile alors de penser à un accident bête comme ça, alors que ce projectile tiré par la police vient me heurter la tête, directement et très précisément. L'avoir tourné pour m'adresser à la personne qui me parlait, à la jeune femme là, m'a évité un impact frontal. La blessure qui se situe sur ma tempe est à la hauteur des yeux. Malgré le coup puissant qui, je te l'avoue, fait super mal, sur le moment, j'ai pu courir quelques mètres avec la fille justement en question là qui je disais euh, respire pas respire pas parce qu'il y avait du gaz partout mais euh, au bout de quelques pas ben je m'effondre en fait pris d'un malaise mais putain, non, un vrai. Merci aux internautes et abonnés présents sur les lieux pour ces images Deux, et, Des street medics et des manifestants comme cette femme en fauteuil roulant se sont occupés de moi jusqu'à l'arrivée des pompiers qui m'ont amené aux urgences de Saint-Joseph, un hôpital au centre de la ville, où les médecins m'ont fait passer des examens. Résultat un traumatisme crânien, une plaie ouverte de 5 cm, heureusement superficielle, un belématome et 6 jours d'ITT. ITT, interruption temporaire de travail. Bref, j'ai eu de la chance. Oui, beaucoup de chance, car peu après le moment et les jours suivants, je n'ai cessé de me répéter et de répéter aux gens autour de moi que j'ai eu beaucoup de chance de n'avoir que ça en fait. De ne pas avoir eu le projectile dans l'œil, ou, ou je ne sais pas trop où dans le visage, ou de ne pas avoir eu l'impact beaucoup plus frontal dans la tempe qui aurait pu entraîner à cet endroit-là de lourdes conséquences. Et tout ça illustre quelque chose de bien précis. Notre seuil de tolérance vis-à-vis -vis des violences policières qui sont en fait de la répression politique, ne cessent de grimper. On se réjouit de ne pas avoir un œil crevé quand on a un traumatisme crânien, bordel Et ce n'est pas normal J'étais physiquement mal tout le week-end, hein, sans aucune surprise bien sûr, donc je me repose, et au bout de deux jours, hein, donc lundi, je me dis « bon c'est bon, ça va mieux ». Je suis pas habitué à moi rien faire, tu vois, je dors peu, c'est mon côté Emmanuel Macron. <rire> Dormir, c'est de la perte de temps, bien sûr. Alors, je m'en vante sur les réseaux, hein, sur Facebook, sur Twitter, voilà, je dis que je suis de retour, vas-y, je suis incroyable. <rire> et euh, dans un élan comme ça, d'héroïsme, je euh, me dis, tiens, je vais faire du scooter et aller faire quelques courses. Ouais, ça paraît fou, hein, comme ça. Mais quelle erreur n'ai-je pas faite à ce moment-là Parce que, vas-y, que je me, j'y vais hein, et euh, la nausée me vient. Les secousses me donnent cette nausée et des vertiges, et j'avais mal euh, attaché mon casque. La sangle vient se détacher et heurter mon casque, et j'ai eu peur. Non mais, de manière totalement irrationnelle, hein, je te le recorde pendant l'espace d'une demi-seconde, j'ai cru qu'on me tirait dessus en encore, enfin... C'est fou, oui, oui, j'étais sur mon scooter normal, là, dans ma ville, il euh, n'y avait pas de danger, mais Enfin, je ne sais pas, et il s'est passé quelque chose, et, et c est, c est, la boucle qui s'est détachée et qui, qui a heurté mon, mon casque, qui m'a fait un bruit, enfin, ça je, je te jure, ça m'a littéralement effrayé, au point que j'ai failli me casser la gueule, enfin, c'est à ce moment-là que j'ai compris le sens de l'inscription « choc psychologique post-traumatique » sur le certificat médical qui m'a été délivré à ma sortie de l'hôpital. Depuis, je ne vais pas très bien, en fait, sur ce plan-là, notamment. Euh, je crois que j'ai réalisé que là, que... Enfin, la gravité de ce qui m'était arrivé, en fait, quelques jours plus tôt, deux jours plus tôt. Le lendemain, mardi matin, je consultais mon médecin qui constatait que mon hématome, en fait, s'étale en interne. Je souffre de vives douleurs, mais heureusement supportables, comme de grosses migraines, tu vois, bien bien violentes, de douleurs musculaires dans la nuque, dans l'épaule, dans le dos, et... Euh... Et aussi une pression nouvelle, pour le coup, dans, dans l'œil droit, euh, avec lequel je, enfin, je vois trouble de temps en temps, régulièrement, depuis samedi. C'est ce qui a donné lieu à des scanners, etc. Enfin, c'est pour ça que je, je suis suivi médicalement. Bref, tout un tas de choses qui impactent ma santé et qui fait que, par exemple, là, faire cette vidéo me fatigue bien plus qu'il le faudrait. Mais encore une fois, ça va. Ça aurait pu être tellement pire. Et c'est cette idée-là, le fait que ça aurait pu être tellement pire, qui nourrit le, le choc post-traumatique, en fait. Et finalement, c'est ça qui domine le tout. On ne devrait pas vivre tout ça, là. Cette violence, cette répression, c'est pas normal. Mais je pense qu'on ne doit pas non plus s'en étonner. Car nos revendications, les changements politiques profonds que nous exigeons, tétanisent l'élite qui nous gouverne. Pourquoi Parce que nous remettons en question les institutions mêmes, le système tout entier qui leur permet d'exister. Nos revendications politiques pour une justice sociale, pour une justice climatique, et pour une démocratie directe et populaire, vont à l'encontre même de leur réalité qui trouve sa source dans des valeurs opposées aux nôtres. Dans l'exploitation sans limite de la nature et de l'humain, quitte à tout détruire. Parce qu'ils ne savent faire que cela, ils ne savent penser le monde que comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ne pourront jamais reculer, et encore moins céder. Que leur seule stratégie jusqu'alors et qui perdurera est celle du pourrissement de la situation pour justifier une répression toujours plus forte jusqu'à aller à l'élimination de plusieurs manières, jusqu'au pire, on peut l'imaginer, ça a déjà eu lieu, de celles et ceux qui s'opposent, qui osent s'opposer politiquement à ce projet destructeur. Les menaces pleuvent sur nous depuis des semaines, des mois et les actes désormais ne manquent pas. Luc Ferry qui appelait à tirer à balles réelles avec l'armée sur les gilets jaunes, sur les manifestants. Hein. Et là, BHL, Bernard-Henri Lévy, qui va jusqu'à recommander aux décideurs politiques, donc à la Macronie, de ne plus reconnaître, de ne pas comptabiliser les voix de ceux qu'ils jugeront haineux et extrêmes en amont. Et vous savez bien de qui il parle en ces termes De nous. Et d'une manière générale, des opposants politiques. Criminalisés, jugés haineux, enfin... C'est une pente glissante vers le fascisme. Usons des mots dans leur sens clair, éliminer ce qui ne correspond pas à la vision de la réalité d'un pouvoir qui domine, c'est du fascisme. C'est du fascisme. Bref, ils ne reculeront devant rien pour sauver leur peau, comme à chaque fois dans l'histoire. Mais nous non plus. Sauf que nous, on ne tient pas à sauver individuellement notre peau, mais bien à défendre un intérêt général. Et celui, au-dessus de tout, l'intérêt général du vivant, auquel nous sommes tous reliés, même là, nos oppresseurs. J'ai l'impression qu'ils l'oublient qu ou qu'ils se sentent au-dessus, mais c'est comme ça, c'est un fait. Et cet intérêt général-là, du vivant, est mis à mal, en danger, par les quelques intérêts particuliers de ces criminels en col blanc qui hurlent à l'assassin lorsque les vitres du Fouquet's ou de chez Zara sont brisées. Je ne trouve pas d'adjectif suffisamment fort pour exprimer une nouvelle fois, parce que je l'ai fait des tas de fois, ma colère et mon rejet de cette folie. Bon, ce constat, je te l'ai fait des tas de fois en conclusion de beaucoup de mes vidéos, donc je ne vais pas le refaire et m'étaler là-dessus. En plus, ça me fait mal au crâne, c'est pas le moment. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour rapidement reprendre mon travail de manière normale. Parce que je ne pouvais pas revenir en vidéo ici sans avoir abordé cette question. C'est pas possible. La suite, eh bien dès que j'ai pu m'exprimer, euh, quelques temps après l'incident samedi, euh, j'ai annoncé mon envie, mon intention de porter plainte dans un tweet qui a eu euh, un très fort écho médiatique. Le député France Insoumise Loïc Prud'homme qui avait subi des coups de matraque à Bordeaux m'a même apporté son soutien, comme des milliers d'autres personnes. Merci beaucoup. À cette heure, je n'ai toujours pas déposé plainte, car je prends le temps d'étudier avec mon entourage tous les paramètres d'une action en justice. Mon cas, ma situation personnelle, n'étant pas le centre de mes préoccupations dans ce cadre. Je ne minimise rien, mais c'est bel et bien pour moi la défense de nos droits qui doit primer, et c'est dans cette... Euh, logique politique, finalement, que je vais continuer à œuvrer. Et d'ailleurs, petite anecdote, et pas des moindres, finalement, pour euh, souligner encore que tout cela est profondément politique. Lundi, je reçois un courriel officiel du consulat général de Turquie à Lyon, signé du vice-consul, donc émanant euh, du euh, ministère des Affaires étrangères turques, me souhaitant un prompt rétablissement et me demandant de mes nouvelles. Le vice-consul étant allé jusqu'à me donner son numéro de téléphone portable personnel. Il faut savoir que je suis franco-turc, c'est-à-dire que j'ai la nationalité turque via mon père, qui lui l'est, hein, de naissance, euh, mais que tout ceci n'est qu'administratif parce que je suis né et j'ai toujours vécu en France, et que je n'ai aucun lien particulier avec la Turquie, je ne parle même pas le turc, malheureusement. Mais bref, ce courriel en dit long sur la situation politique de fond, de ce qui se passe autour des Gilets jaunes, et même au-delà de nos frontières. Un appel à témoins a été lancé il y a quelques jours pour notamment euh, retrouver cette euh, jeune femme là qui était avec moi lors de l'incident. Son témoignage serait primordial. Mais aussi pour récolter les, euh, les différentes photos, euh, vidéos euh, et témoignages en général qui pourraient servir à une action en justice. Tu retrouveras mon adresse courriel sous la vidéo dans la description. Je vous remercie vraiment, sincèrement, toutes et tous autant que vous êtes pour euh, le soutien et l'amour que vous me donnez sur les manifs sur le terrain en général, et aussi virtuellement sur les réseaux. Et j'ignore volontairement le déferlement de haine, minoritaire mais ultra-violent, qui vient euh, forcément accompagner tout ça sur Internet. Enfin, sauf les appels au meurtre, car il y en a eu sur Twitter ces derniers jours, contre lesquels j'engagerai des procédures judiciaires adaptées. Encore merci pour tout, on ne lâche rien, on reste déter, comme on dit, car notre action, notre résistance, notre lutte est légitime, et surtout à la hauteur des enjeux de notre temps. Et on n'oublie pas de s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 mars, et ouais, dans quelques jours c'est terminé, pour pouvoir aller voter aux européennes. Il nous reste encore cela, on a encore du choix dans le paysage politique, il y a quelques <rire> pistes encore qu'on peut creuser. Si on peut gagner la révolution citoyenne à travers les urnes, ce serait quand même vachement mieux que sur d'autres terrains. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très vite ici et ailleurs, parce que j'ai encore mille choses à vous dire. Ciao